Pour le gardien Stephen qui prend euh, tout son temps pour dégager 65e minute de jeu et toujours cette avance pour la GS Sora dans grand danger ce dégagement et le ballon pour euh, la défense mouloudienne les Hamarawa qui essayent hein,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 et a avant sa frappe, mais dommage. Ah, il s'est précipité, il a voulu euh, euh, prendre cette balle comme elle venait. Pourtant, il avait bien amorti son ballon. Et Cefouine, qui va pouvoir se dégager. Alors, ballon de Cefouine dans le rang central. En jeu avec euh, Belgilali. Belgilali qui écarte sur Belkhir, Belkhir, Terba.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 On va revoir cette action. Ah voilà la petite faute de Aoudou sur euh, Taïdi et la remise en jeu pour le MC Oran. Dagoulou. Dagoulou qui garde le ballon. Ah, Dagoulou qui a cherché Aoued, euh, elle ne passera pas, Récupéré par euh, Telbah. Et il est coché, Abel pardon. Et ce sera un coup franc pour la geste, ça, voilà. al